Voici le deuxième article d'une série consacrée à la santé du bulldog français et tiré de l'excellent livre « Le Bulldog français » de Françoise Girard que je voudrais partager avec vous. Je vous conseille d'ailleurs son livre si vous voulez plus d'informations, je l'ai mis dans la boutique pour vous. Ces maladies connues nécessitent une consultation rapide du vétérinaire. La maladie de Carré, elle est très contagieuse. Note une hyperthermie persistante, un cathart nasal et oculaire, des troubles variés, digestifs. Respiratoire, nerveux, et même parfois cutané. La parvovirose, maladie très contagieuse. L'animal est prostré, n'a pas d'appétit, vomit et a de la diarrhée hémorragique. Les leptospiroses, elles sont transmises par les rongeurs et le contaminé. L'une revêt la forme d'une gastroenterite hémorragique, l'autre la forme d'un ictère, jaunisse, la toux des chenilles. Elle se transmet surtout dans les grandes concentrations de chiens. Elle peut être due à une bactérie ou à des virus et prend la forme d'une trachéobronchite, avec rhinite, pharyngite et conjonctivite. La rage, elle se transmet principalement par morsure d'un animal porteur. Pour cette raison, toute morsure doit être prise au sérieux. Elle atteint l'encéphale et, après des symptômes divers, la mort survient en quelques jours. Elle est très contagieuse. C'est dans le cerveau que le virus se reproduit et fait des dégâts. Les symptômes de la rage sont donc principalement nerveux changement de comportement, agressivité, peur, problèmes de déglutition, voix modifiée, salivation, paralysie, démangeaisons. Mais de nombreux symptômes très variés sont possibles. Pour toutes ces maladies, une vaccination tout au long de la vie du chien est la meilleure prévention. La lèpre Elle est fréquente dans toutes les régions méditerranéennes. Elle est transmise par une certaine variété d'insectes ressemblant aux moustiques. La maladie est grave et doit être traitée précocement. Elle est, de plus, transmissible à l'homme. Diarrhée sanglante, vomissements hémorragiques, fièvre sont les principaux symptômes. Des troubles cutanés caractéristiques peuvent être présents. Il semble que certains colliers insecticides aient un bon effet protecteur. Et vous, quelles réflexions portez-vous sur cet article